Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, praticien et conseiller en santé durable. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages du bilan de santé ostéopostural. C'est un bilan que vous devriez effectuer régulièrement pour rester dans votre axe vital de santé tout au long de votre vie. Ce bilan ostéopostural est complémentaire des examens médicaux classiques, il s'agit d'un véritable shake-up mécanique et neurologique qui ne laisse rien au hasard et décèle dès le début les signes de perturbation et de vieillissement de votre mécanique corporelle. Pourquoi est-il indispensable Voici trois avantages qui vous convaincront et qui vous inciteront à le pratiquer dans l'intérêt majeur de votre santé. Le premier avantage est qu'il vous permet de mieux vous connaître. Il vous permet de prendre conscience du plus léger dérèglement physique. Le second avantage est qu'il vous permet de traiter tous vos problèmes physiques sans délai afin d'éviter l'installation d'arthrose et d'un vieillissement prématuré. Le troisième avantage est de pouvoir établir un programme d'entretien physique personnalisé et de l'adapter aux besoins de votre corps et ceci tout au long de votre vie. Voici le schéma qui vous montre les divers points de ce bilan. Il commence par l'examen détaillé de la posture, à l'aide d'un podoscope et d'un plomb électronique. Il continue par des tests ostéopathiques et posturaux, au niveau des pieds, des genoux, du bassin et de la colonne vertébrale, de la tête, des épaules, des bras et des mains. Si vous prenez cette saine habitude de pratiquer un contrôle technique corporel régulier, associé à une hygiène de vie, vous augmenterez considérablement vos chances de vieillir en bonne santé en évitant bon nombre de, de maladies du vieillissement. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur naturemania.com pour télécharger la formation vidéo de 40 minutes sur le sujet dont nous venons de parler et mes livres numériques, notamment mon guide anti-mal de dos et Stop Arthrose. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube pour visionner l'ensemble de mes vidéos gratuites. Je vous dis à très bientôt